Dans cet exercice, nous allons illustrer la manière de calculer le nombre d'unités de transfert, le NUT. Alors, On utilise un extracteur à contre-courant avec, euh, comme dans les, tous les exercices qu'on a pu faire jusqu'à présent sur ce ternaire-là, un titre massique dans la solution de 20% en acide acétique. On a des débits de solution et de solvants de 1000 et 1500 kWh, c'est-à-dire exactement 10 fois ce qu'on avait eu sur d'autres exercices. Donc du coup, le rapport des débits n'est pas changé. Et puis, on se fixe un objectif sur le raffinat à 5%. Donc Compte tenu du fait que le rapport des débits est toujours le même, eh bien euh, on a déjà fait cette construction graphique en fait dans un exercice précédent. Ça revient à la même chose que quand ici on avait 100 et là 150. Et du coup, on a un Y1 qui vaut, on l'avait lu graphiquement, 9,5%. Donc le titre en soluté dans l'extrait. Le, Alors, on désire calculer le NUT côté raffinat. Donc il y a un petit indice R ici. Alors on a vu que c'était... De manière approximative, euh, le xa moins xn divisé par la moyenne logarithmique des x moins x étoiles. C'est-à-dire qu'on peut euh, l'expliciter, donc xa moins xn ici, et puis au dénominateur, la moyenne lo logarithmique. Donc on va avoir un xa moins xa étoile moins xn moins xn étoile sur le logarithme du rapport des deux, donc xa moins xa étoile et Xn moins Xn étoile. Donc, Xa et Xn sont déjà connus. Xn, c'est 5%, c'est l'objectif qu'on a fixé au niveau du raffinat. Xa, c'est 20%, le titre dans la solution. Donc, il faut qu'on calcule Xa moins Xa étoile et Xn moins Xn étoile. Alors, Xa moins Xa étoile, euh, première méthode, euh, ben, on va utiliser en fait le coefficient de partage. Donc on va prendre la valeur qu'on avait vue dans un exercice précédent du coefficient de partage à 0,54. Donc on va avoir xA moins xA étoile qui est égal à xA moins y1 sur k. Donc je vous rappelle que lorsque vous avez votre extracteur à contre courant, donc si par exemple je représente ici l'entrée avec xA, je vais avoir ici la sortie y1. Donc, ici, j'aurais euh, la sortie xn et ici l'entrée avec yk égale 0. Donc, en fait, on regarde euh, ce qui serait à l'équilibre avec euh, ce qui est au même endroit. Donc, ici, j'ai un, je veux le xa étoile. Donc, je regarde où est xa. En face de xa, donc dans l'autre phase, j'ai y1. Et donc, c'est l'équivalent de y1 à l'équilibre. Donc, un y1 sur k si j'utilise euh, le coefficient de partage. Donc du coup, euh, maintenant que j'ai explicité ce xA moins xA étoile, mais il suffit de faire le calcul. Hein, y on le connaît, c'est 9,5%. Et puis on a pris K égale 0,54, ce qui fait qu'on a un xA moins xA étoile qui vaut 2,4. Exactement de la même manière, on va calculer xN moins xN étoile. Donc c'est xN. Et puis on regarde, bah, qu'est-ce qu'il y a euh, au même endroit que xN bah, On a Yk donc, ça serait un moins YK sur K. Donc comme le YK est nul, eh bien on retrouve ici 5%. Oui, pardon, j'ai oublié de marquer ici que c'était 5%. Donc, 5% ici. Euh, donc, voilà une première façon de calculer le, les XA moins XA étoile et XN moins XN étoile. On peut aussi décider de lire la valeur des X étoiles sur la courbe d'équilibre. Alors on a le Y1 qui est ici, et en fait en se reportant sur la courbe d'équilibre, donc 9,5%, on a l'intersection ici, et donc on voit que on a un XA étoile qui vaut euh, on va dire 18,2%. Et puis euh, pour le XN étoile, donc on part du YA, et donc évidemment, bah là.. On on a le XN étoile qui est égal à 0. Alors, si on utilise euh, ces valeurs-là pour XA étoile, XN étoile, alors évidemment, sur le XN étoile, ça change rien, et sur le XA étoile, on récupère une valeur de 1,8 au lieu des 2,4 qu'on obtient avec euh, le coefficient de partage. Donc, vous voyez que ça fait quand même une, une différence. Alors, si vous faites l'application numérique, vous allez pouvoir déterminer le NUT au raffinat et vous allez trouver une valeur de 4,2 en utilisant euh, le xA étoile déterminé par le coefficient de partage et avec les valeurs lues graphiquement on obtiendrait 4,8 donc ce qui finalement ne fait pas une différence si énorme donc avec cet exercice vous avez pu voir comment on va faire pour calculer le NUT donc que ce soit côté raffinat ou côté extrait le principe est le même hein. donc vous avez le choix soit utiliser le coefficient de partage s'il peut être défini, c'est-à-dire si vous avez une courbe d'équilibre qui ne s'éloigne pas trop d'une droite dans la zone où vous travaillez, ou bien vous pouvez choisir de lire directement les X étoiles ou les Y étoiles à partir du diagramme où vous avez la courbe d'équilibre.